Je m'appelle Thomas Capitaine, j'ai grandi en Normandie et toujours, l'océan a pris une grande place dans ma vie. Avec ma femme Audrey, nos deux petites filles et les membres de l'équipage de Thalas, nous naviguons à la recherche des héros de l'océan et à la découverte de leurs actions pleines d'espoir pour le monde marin. En allant à leur rencontre, nous voulons croire qu'un avenir est encore possible et comprendre à quel point nous sommes tous les acteurs de ce futur. Prêt à embarquer On se réveille à Monaco, c'est le premier réveil pour les petites filles. Et euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Monaco, ça fait quand même quelque chose. C'est quand même des matins, en l'occurrence celui-là, qui est pas mal. Préparatif. On a tout le bateau à nettoyer, on a les drapeaux à poser, des autocollants à mettre, enfin bref, toutes les préparations pour le départ. Parce que ce matin, à partir de 10h, on prend le bas de combat. Ça a l'air de rien, mais c'est une vraie galère à poser sur la coque ce truc, surtout avec un beau décroché en plein milieu, ce qui fait que le QR code y fonctionne une fois sur deux. Champion Autocollant, carton, rangement, interview avec les médias locaux, tout s'enchaîne très très vite ce matin, mais miraculeusement et surtout grâce à l'aide de nos amis il y a tout se met en place et on n'a pas vraiment de quoi qu'à déplorer. Ah si, une seule coque a reçu son autocollant. Bon, j'espère que je trouverai le temps de poser l'autre assez rapidement. Amis, partenaires, artistes, scientifiques, beaucoup se sont déplacés pour venir nous dire au revoir et nous encourager dans cette première expédition. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et même si on a l'esprit un peu partout à la fois, on mesure vraiment la chance qu'on a d'être aussi bien entouré. Je retiendrai quand même Monaco Info qui m'a rebaptisé Robin Marzotti. Ok, bon, je vais la garder en cas de coup dur, celle-là. Ah, les vedettes. Mais au milieu de ce départ, il fallait que je trouve un moyen de m'éclipser un moment. On est à quelques minutes du départ, le bateau nous attend, tout le monde est là, mais avant de partir, je voulais aller rendre visite à un premier héros ici à Monaco qui a un programme, un projet assez extraordinaire qui s'appelle... Coraliotech. Donc, on est ici à Fontvieille, à Monaco, et il faut savoir que Coraliotech est hébergé dans un incubateur qui s'appelle le MonacoTech, et c'est le moment d'y rencontrer. Merci beaucoup, je suis super content qu'on puisse se rencontrer. Euh, j'ai découvert CoralioTech assez récemment. Mmh. Et est-ce que c'est possible déjà, s'il vous plaît, de vous présenter Oui, alors je suis Rachid Benchaouir. Je suis chercheur de formation. J'ai un doctorat en génétique et en microbiologie. Et donc euh, voilà, j'ai 15 ans, 16 ans de carrière maintenant dans la recherche fondamentale euh, et appliquée, jusqu'à la création de CoralioTech en 2018. Ou c'est une aventure qui est arrivée un peu spontanément et je pense qu'on va en parler en euh, quelques instants. On est d'accord, hein c'est une start-up, oui. donc c'est un business, c'est une entreprise. une entreprise. Alors, on pourrait peut-être se poser la question, pourquoi Thalas, qui m'a prévu nous de valoriser les héros de l'océan, pourquoi est-ce qu'on commence par une entreprise Je pense que c'est fondamental, parce que si aujourd'hui on arrive à avoir des solutions de préservation et de connaissance de l'océan auxquelles on apporte un business model vertueux, on ouais. obtient une solution qui, qui permet me... d'avancer. Rachid, est-ce que vous pouvez nous expliquer Qu'est-ce que c'est que Coraliotech Alors Coraliotech, c'est une société effectivement de biotechnologie marine qui a pour mission de découvrir, mais également de produire, d'évaluer et de commercialiser des produits innovants issus du monde marin et en particulier des écosystèmes coralliens pour le bien-être et la santé humaine. Nous possédons aujourd'hui une technologie qui permet d'aller chercher des molécules dans le corail, mais sans le toucher puisqu'on euh, utilise une, une technologie basée sur la génétique du corail. Donc ce sont les chercheurs qui, eux, sont spécialisés, à partir de toutes petites boutures, d'extraire l'information génétique des coraux. Euh, de faire ce qu'on appelle des séquençages, c'est-à-dire de regarder un peu les, la, ce que contient le corail en termes d'informations génétiques. Mmh. Et puis nous, Coraliotech, nous sommes spécialisés dans la recherche des séquences qui pourraient avoir un intérêt pour le bien-être et la santé humaine. On a une technologie qui nous permet, uniquement grâce à ces séquences génétiques, eh bien, de reproduire l'équivalent de la molécule naturelle, mais uniquement par des procédés in vitro en dehors de l'environnement marin, et donc on préserve de cette façon-là euh, l'environnement naturel, puisqu'on ne va pas casser du corail, on ne va pas faire des extraits à partir de coraux qui vivent dans, dans leurs environnements marins, mais uniquement à partir de structures dématérialisées qu'on euh, euh, qu a sur notre ordinateur et que l'on sait transformer pour pouvoir produire in vitro ces molécules. Aujourd'hui, tout le monde parle du corail, c'est une problématique qui, je pense, aujourd'hui... Euh concerne ouais. beaucoup de pays, concernant l'état ah oui, des oui. récifs des coralliens et ouais. des dangers auxquels il est soumis. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît bien le corail Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait dire sur une échelle de 1 à 100 en pourcentage, le niveau de connaissance qu'on a du corail en tant qu'espèce, à proprement parler, dans son, sa mécanisme, sa, sa génétique, son fonctionnement, sa survie, est-ce qu'aujourd'hui, on le connaît bien Aujourd'hui, les récifs coralliens représentent entre 1 et 2 maximum de la surface des océans mais il renferme 30% de la biodiversité, ça il faut le rappeler. Alors 1 à 2%, c'est pas rien, mais alors si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres en termes de connaissances, en particulier génétiques, on a aujourd'hui uniquement des modèles de coraux, pas plus d'une dizaine, vraiment connus d'un point de vue génétique, alors qu'on répertorie normalement entre 5 et 6 000 espèces coralliennes dans le monde. Vous voyez qu'il y a... Il y a tout à faire, j'ai envie de dire, d'un point de vue connaissance des organismes coralliens. Donc on est vraiment au balbutiement en fait. Exactement. On connaît très peu de choses encore sur la mécanistique, euh, par exemple une mécanistique de résistance des coraux au changement climatique. Euh, on voit effectivement un dépérissement très important dû à l'augmentation la, de la température des océans. Donc euh, la, la, la, la, la mécanistique est plus ou moins connue puisqu'on sait que certains coraux tropicaux possèdent des algues symbiotiques à l'intérieur qui sont expulsés du corail au moment où les différences de température deviennent trop importantes ce qui crée un dépérissement de, de, de, de, du corail du polype puisqu'il n'a plus les éléments qui sont normalement apportés par la photosynthèse que fabriquent ces, ces, ces algues unicellulaires et qui s'expulsent à cause de l'environnement qui devient drastique pour elle en termes de température dans la connaissance du corail et on est loin du compte j'ai envie de dire on est loin du compte hein. juste pour ceux qui nous regardent qu'il ne pas la recherche fondamentale c'est la recherche sans application c'est vraiment la recherche pure et la recherche appliquée, c'est celle qui va derrière avoir une finalité potentiellement commerciale ou non. Le problème de la recherche appliquée immédiate, c'est qu'on va y associer donc un business model. On est d'accord que les régions coralliennes sont les régions souvent équatoriales, ouais. souvent des régions pauvres. Est-ce que si on arrive à élaborer un business model lié à des molécules euh, propres au corail, est-ce qu'on va pas derrière envoyer un signal On peut gagner de l'argent en allant piller les récifs. Alors, on espère que l'information euh, sera... Plus forte que ça, pour éviter ce genre de choses, on ne peut pas avoir les résultats que nous obtenons aujourd'hui en cassant du corail. Par exemple, essayer aujourd'hui de mettre en place une ferme de coraux de plusieurs milliers de mètres carrés, qui est extrêmement coûteuse déjà à mettre en place, pour casser le corail qui est à l'intérieur et essayer d'en extraire des produits euh, qui seront utilisés à l'échelle industrielle, ne sert strictement à rien parce que la quantité de molécules qu'on aura au regard de l'investissement qui aura été fait pour créer cette ferme, il sera négatif, il ne sera même pas zéro, il sera négatif. Un petit peu mécaniquement, ce que vous allez produire avec Coraliotech, mensuellement en substance, si on devait le transposer sur un métrage carré de production, ça représenterait combien C'est une question un peu difficile, mais je, je dirais que par rapport à la production in situ d'une molécule X, produite quotidiennement par un corail, dont on pense d'ailleurs que certaines sont très stables dans le temps, donc il n'y pas besoin de les renouveler beaucoup. On peut facilement multiplier par 1000 voire dix mille, cette quantité, wow. en une seule production. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'imaginer d'aller casser du corail pour extraire suffisamment de molécules. C'est impossible d'essayer de, d'égaliser de, de, ce que l'on peut obtenir par biotechnologie, versus ce que l'on peut obtenir si on, a, on va casser D'accord, c'est vraiment, vraiment impossible, un monde. Ce, serait un monde. ce serait gigantesque. Il y a un monde, le corail n'a pas besoin énergétiquement, on parle de thermodynamique dans notre langage, de euh, produire pour rien des molécules qui sont relativement stables pour lui et qu'il peut utiliser pendant des jours, des jours, voire peut-être des semaines. Hein. Alors que nous, on force un système in vitro à produire quotidiennement pendant plusieurs journées une quantité incroyable de cette même molécule dont le corail n'a pas besoin d'autant. Ben merci beaucoup. Rachid, on a le départ dans quelques minutes, alors on ne peut pas rester trop longtemps. Juste une dernière question, est-ce que vous voulez bien rejoindre Thalas Moi je serais super heureux que Rachid vous montiez avec nous, pas forcément physiquement sur le bateau, pourquoi pas sporadiquement, mais pas en permanence, mais que vous puissiez nous faire bénéficier de votre expertise, toutes ces connaissances à propos du corail. Nous on va en parler beaucoup je pense à travers les différentes expéditions autour du monde et j'aimerais beaucoup que vous nous rejoigniez que vous fassiez partie de l'équipage oui. et que vous puissiez apporter eh bien, à tous ceux qui vont nous rejoindre une forme de complément parfois un peu vulgarisé, parfois un peu plus scientifique, un peu plus poussé. Est-ce que ça vous dit de nous rejoindre Alors et de la... devenir l'expert Corail de Thalas Alors la réponse est oui. Je serai super fier de pouvoir participer <rire> avec vous à cette fabuleuse aventure. Eh bien bienvenue à bord. Merci eh bien, beaucoup. bien merci à vous. Juste un petit symbole, chance. un petit symbole que je vais chercher tout de suite. Un pactage. Un pactage d'équipage avec à l'intérieur euh, de quoi venir à bord, avec un t-shirt, une casquette, des goodies, tout ce qu'il faut pour faire partie de l'équipage. Extraordinaire. bienvenue et merci beaucoup C'est un super beaucoup. moment, longue vie à Coraliotech oui. je pense qu'on va suivre ça de super près bravo, <rire> l'idée est brillante et je pense que ça va vraiment servir ben à l'avenir du corail ouais. et aussi la façon d'exploiter la vie marine ouais. de façon raisonnée, on peut utiliser les ressources marines sans pour autant les détruire j'espère qu'on va le rencontrer beaucoup, malheureusement aujourd'hui c'est pas tellement la norme ouais. Coraliotech, c'est aujourd'hui un véritable pionnier dans le domaine de la génétique corallienne, et le seul au monde à établir un catalogue génétique, faisant ainsi considérablement avancer la connaissance et l'intérêt pour les coraux. Déjà, à partir des études sur le corail rouge du Centre scientifique de Monaco, des applications ont été trouvées, notamment pour la protection aux ultraviolets et anti -cancer. Dans les prochaines années, de nouveaux produits pharmaceutiques et cosmétologiques seront conçus à partir des productions de Coraliotech et proposés partout dans le monde. Bien loin d'un fantasme, c'est une réalité et une impulsion très forte vers un changement de mode d'exploitation de l'océan. Un véritable héros. Après cet échange passionnant avec Rachid, nous rejoignons tout le monde et c'est désormais le moment fatidique du départ. On va enfin naviguer et on va pouvoir euh, être utile et agir pour la préservation et la connaissance de l'océan, ce qu'on essaye de faire maintenant, depuis de autant de temps. Merci infiniment à l'IA, à Riva, à Ariana, à Monaco de Service qui nous accueille, qui nous aide. Merci à tous d'être venus, merci à la SBM Offshore, merci euh, aux Souverains, à la Fondation, à tous ceux qui nous ont aidés à, à démarrer, à faire que ça devienne une réalité, parce que ça y est, on a quel temps dedans, et bah, c'est parti, c'est le moment de nous faire coucou, et je vous encourage, si vous voulez, euh, une fois qu'on sera sorti. Allez au bout de la digue, puisqu'on a quelques bateaux qui nous attendent dehors et on va faire un petit cortège qui va nous accompagner sur un mythe symbolique et euh, pour nous pousser vers le large, pour être sûr qu'on ne revienne pas tout de suite. <rire> Merci à tous. Quelques mots, et ça y est, Enfin après tant de travail, de préparation, de déception et de joie. C'est enfin le début de l'aventure, le début de notre action pour l'océan. À ce moment, je repense à tous les engagements pris et à tous ces jours et toutes ces nuits, parfois longues, passés à assumer des choix souvent mal compris. Je pense aussi à la chance que nous avons de pouvoir réaliser cette mission, ensemble, avec un horizon lointain comme objectif. Je suis complètement connecté et en face. Cet émouvant cortège nous ayant mis sur la route de l'aventure, nous mettons immédiatement le cap sur notre première étape, Villefranche-sur-Mer, à quelques milles nautiques seulement de Monaco, où la Marina nous accueille gracieusement en soutien à l'expédition. Le moment parfait pour nous remettre de nos émotions, finaliser l'installation du bateau, mais ne perdons pas de temps. Nous avons rendez-vous demain matin avec notre prochain héros et nous ne le raterons pour rien au monde. Dans la prochaine vidéo. Et pourquoi est-ce qu'on est venu ici Eh bien parce qu'à Villefranche, il y a... Très bonne question. C'est génial. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Thalas. Elle est gratuite est disponible sur Android et iOS. C'est le meilleur moyen de suivre l'aventure de A à Z avec la position du bateau, les dernières vidéos, les dernières photos, prochain rendez-vous et une communauté de membres qui ne fait que grandir. Merci à vous tous. Vous êtes désormais plus de 1500 à avoir téléchargé l'application et c'est une grande famille que vous composez autour de Thalas.